Bonjour à toi cher spectateur. Arthur Malédiction de Barthélemy Grossman. Bah, je ne vais pas vous raconter des mythos, sur le papier, moi personnellement, j'étais extrêmement fan de l'idée. Je trouvais le concept très fun, j'aimais beaucoup le détournement justement de un film pour enfants, version film d'horreur. Je trouve ça hyper intéressant et je pensais réellement que ça pouvait donner lieu à quelque chose de cool. Et puis bah, vous avez vu comme moi tous les avis qui sont sortis depuis la sortie du long métrage. Et à partir de là, moi, j'ai commencé à me demander si je prenais pas quelques risques en essayant de me frotter à ce film. Le résumé pour faire simple, Alex est un immense fan de la saga Arthur et les Minimoys, à tel point que tous les ans, il se retrouve avec ses amis pour voir les différents films. Pour ses 18 ans, ses amis ont décidé de lui faire une surprise, aller sur le lieu de tournage principal de la saga. Est-ce qu'on tire sur l'ambulance ou est-ce qu'on lui défonce la gueule à l'ambulance Euh... <rire> C'est pas bon. On va pas se mentir, c'est vraiment pas bon. Dans le sens où, c'est pas forcément que c'est mal exploité, parce qu'il y a des idées qui sont intéressantes dans le film. On va pas se mentir, ça remplit pas son contrat. C'est pas un film qui arrive à jouer avec l'univers d'Arthur et les Mini Moïse et à réellement l'emmener dans une direction horrifique. C'est un film qui va garder comme vague base Arthur et les Mini C'est indéniable mais qui met ça au sein d'un film d'horreur extrêmement convenu, extrêmement archétypal, cliché comme c'est pas permis, grossier comme c'est pas imaginable. Enfin, honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'horreur aussi caricatural. Je pense que ça remonte à Nightmare Island. Nightmare Island, dans le genre, c'était vraiment caricatural et grossier, ou action ou vérité. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Et puis, le pire du pire. C'est que pour un film avec une interdiction de moins de 12 ans avec avertissement, je trouve que le film est pas si gore que ça. Je trouve que le film fait pas peur. Et encore pire que ça, la moitié du long métrage n'est pas un film d'épouvante. La moitié du long métrage, c'est juste une bande de gosses qui vont débarquer sur les lieux de tournage d'Arthur et les Minimoys, c'est tout. Je sais pas ce qu'est ce film, sérieusement. Il y a des idées qui sonnent sur le papier comme intéressantes, ou si ce n'est intéressante, qui attirent une certaine curiosité, que ce soit simplement parce que le projet peut nous laisser croire dans sa base, ou simplement peut nous laisser imaginer lorsque l'on va se poser dans la salle pour le découvrir et peut-être le savourer. Barthélemy Grossman ne tient jamais réellement son film, ne maîtrise jamais réellement l'idée qui aurait pu être cool, mais surtout ne donne jamais lieu à un projet mêlant enfance et détournement horrifique de celle-ci, au cœur d'une œuvre dont la moitié n'est pas terrifiante, et où l'autre moitié sonne comme parodique ou proche de la blague mal détournée, donnant simplement lieu à un tout fade et grossier. En termes d'écriture, le scénario est signé par Luc Besson lui-même. Il y, a... y a un souci avec ce scénario. Je demande pas forcément à un script d'avoir une immense profondeur dramatique ou réflexive. Là, honnêtement, à ce type de scénar, je demande qu'une seule chose, de faire du baiting, d'attirer le spectateur en lui disant « Tu vas replonger dans l'univers d'Arthur et les Minimoys » et de détourner ça. Ah, C'est quand même un peu aberrant de voir Luc Besson ne même pas chercher plus que ça à exploiter son univers. C'est juste des gamins qui débarquent sur un lieu de tournage d'Arthur et les Minimoys et pendant... 1h10 de film, sur l'heure 27 qu'il dure, et ben, l'univers d'Arthur et les Minimoys n'est pas exploité. Qu'à partir de là, qu'est-ce que je peux dire le, le scénario est, est juste vide. Il cherche même pas à être, à être poussé en termes de, de potentiel structure autour des personnages. On a juste vaguement Alex qui, avec une de ses amies, est en train d'en d'essayer d'entretenir une relation, mais même ça, ça n'a pas vraiment de cohérence par rapport à tout ce qui se passe. Ça ça joue même pas avec potentiellement un, un effet miroir autour du long métrage avec Arthur et Selena. Non, c'est... C'est vide. Honnêtement, je ne comprends même pas que Luc Besson ait, ait accepté de, de composer un scénar comme celui-ci et s'est dit « vas-y, ça joue bien avec mon univers ». C'est limite irrespectueux à sa propre personne, c'est... C'est pas cohérent, je trouve. Ça n'a vraiment aucune logique en tant que scénariste et en tant qu'instigateur du projet à la base d'Arthur et mini Moïse de se dire, vas-y, ce scénar, il joue bien avec l'univers. Non. Non, non, non, clairement pas. Besson ne semble jamais vouloir réellement exploiter la base de son idée, comme si finalement, il ne cherchait même pas à donner lieu à cet trip que l'on aurait dû attendre de sa part et qui aurait pu, voire dû, donner une saveur singulière à cette histoire, à ses personnages et à ce contexte qui aurait dû détourner l'enfance et lui donner une autre forme. Non, à la place, on a le droit à un archétype grossier facile du genre, une sorte d'ersatz extrêmement banal d'un script d'épouvante très classique où la place de la saga enfantine imaginée et développée par Besson lui-même est réduite à une vague toile de fond dramatique qui ne va jamais plus loin que ce que l'on aurait dû attendre de sa part. En termes de mise en scène, alors Barthélemy Grossman il a une carrière un petit peu particulière, il a fait un premier long métrage qui s'appelle 13 mètres carrés et ensuite il a bossé sur quelques séries à gauche et à droite, Exposed ou Les Lascars, et ça, c'est sa deuxième réalisation longue seulement. Alors, il y a des idées de mise en scène, ça c'est indéniable. Il y, y a un certain travail du rythme que je trouve plutôt intelligent, et il y a un jeu autour de la vitesse des plans qui peut avoir un certain impact, même si, à la longue, ça devient un effet de mise en scène qui est limite grossier, qui me rappelle malheureusement certains morceaux un petit peu sombres d'une certaine époque de de Louis le Terrier, notamment avec Danny the Dog, où il utilisait cet effet, où c'était pas forcément très, très bien senti. Mais au-delà de ça, moi ce qui me dérange, c'est que je vois qu'il y a une ambiance. Je vois vraiment que Grossman il a envie de construire une ambiance. À un côté, on attire le chaland, on lui rappelle son enfance, et ensuite on le détourne de manière vraiment hardcore, pour faire en sorte qu'il se sente très mal. Je la ressens cette ambiance. Mais elle n'est jamais exploitée jusqu'au bout je veux dire, il y a deux personnages à un moment qui vont se mettre au bord d'une rivière et il va se passer quelque chose. Cette séquence-là, pour moi, elle aurait dû cristalliser toute l'essence même du, de la manière avec laquelle Grossman aurait pu construire sa mise en scène. Mais le montage vient d'amorcer ça. Je vous dis pas comment, mais honnêtement, quand vous allez voir le film et quand vous allez voir cette scène comparée à la scène qui suit, vous allez vous dire, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension. Et encore une fois, je le répète, il y a trois quarts d'heure de film où c'est juste une bande de potes qui vont sur les lieux de tournage d'Arthur et les Minimoys. Et c'est tout. Pas d'horreur, pas d'épouvante, pas de, de, de, de petits jeux, entre guillemets, avec euh, des stéréotypes ou des trucs comme ça, à part le redneck. mais c'est tout. Rien. Pour une deuxième réalisation longue, disons que c'est passable. Mais sans plus, la base même du film ne renforce pas l'idée que Grossman aurait dû apporter à l'ensemble un peu plus pour sonner comme plus qu'un vague film d'horreur convenu, mais le jeune réalisateur s'en sort avec quelques mérites. Mais encore une fois, cela justifie-t-il que le long métrage soit aussi peu convaincant dans ses choix dramatiques et visuels Il vient pas vraiment, et en ce sens, même si l'on peut pardonner certains aspects, on ne peut enlever à l'ensemble que c'est un mauvais long métrage, qui ne se tient jamais de bout en bout, et qui ne parvient pas pleinement à nous convaincre de bout en bout. En termes de casting, bah on ne va pas se mentir. Les trois quarts du casting sont pas ouf. Bon, la bande d'ados, ça va tout juste. Que ce soit Vadim Aguid, que ce soit Lola Andreoni, que ce soit Talia Besson, donc, fille de Luc Besson, qui s'en <rire> sort tout juste avec les honneurs, que ce soit Marceau Ebersoft, que ce soit Michael Halimi, que ce soit Yann Mendy, que ce soit Jade Pedry, ça va. Mais ils apportent rien de plus. En fait, le seul qui s'en sort vraiment bien, c'est Ludovic Bertillo, qui joue donc le Redneck, qui a une bonne gueule, honnêtement, son personnage, voilà, il laisse qu'il est, mais il surjoue juste comme il faut pour réussir à lui donner assez de charisme. Et après, il y a l'acteur principal qui joue Alex, qui est un tout petit peu au-dessus du lot, mais il suffit pas à rattraper l'ensemble. Mathieu Berger s'en sort tout juste avec les honneurs, même si franchement, dans le genre, son interprétation n'arrive pas à sauver, quand même un ensemble qui sonne comme très grossier et comme très limite. Au bout du compte, Arthur Malédiction est l'exemple de l'idée qui aurait pu être bonne, qui n'est jamais exploitée parfaitement par les auteurs à la base du projet. Je sais que la production a été chaotique. Si vous n'avez pas vu le, le jeune homme qui a bossé sur le projet et qui a laissé un commentaire sous la vidéo du Durandal, je vous invite à le lire parce que c'est très instructif, comme quoi on peut se faire exploiter en ayant plein de bonnes intentions. Mais alors clairement, ce film, il, il est vide. Il est vide parce qu'il ne cherche même pas à exploiter Arthur Lemini Moïse. Il est vide parce qu'il ne cherche jamais à être plus qu'un ersatz de n'importe quel autre film d'épouvante avec ça en moins. Enfin, Arthur, malédiction de Barthélemy Grossman est l'exemple type de ce que la production audiovisuelle française peut faire de pire lorsqu'elle veut capitaliser sur quelque chose et ne pas chercher à réellement exploiter la base même du projet. Donc passez votre chemin. Clairement ça vaut pas le coup d'œil. A plus